Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente puisque je vous retrouve dans une vidéo... Qui s'annonce plutôt rigolote du moins j'espère, ça dépend de vous. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vais lire vos pires VDM. Donc VDM c'est un site que vous connaissez probablement et une application aussi je crois. C'est en gros vous raconter des anecdotes gênantes, drôles, c'est des vies de merde tout simplement. Et je vous ai demandé tout simplement sur mon Instagram de m'envoyer vos VDM à vous. Parce que moi je vous raconte très souvent des anecdotes me concernant. Mais sur vous j'en sais pas plus et je pense que ça peut être très drôle. Donc écoutez, je me suis pas spoilée, j'ai pas encore ouvert vos messages sur Insta et j'ai trop hâte. parti Il y en a vraiment énormément. <rire> Celle-là, elle est pas mal. <rire> Une fois dans un kiko, à la caisse, j'ai donné mes articles à la vendeuse. J'étais épuisée pour ma défense. Non, mais ne cherche pas déjà à te justifier. Hein Alors quand la vendeuse m'a demandé « ça s'écrit ?» en parlant de mon nom de famille, j'ai naturellement répondu « oui, oui, ça s'écrit ». Alors ça, pour le coup, ça m'est jamais arrivé. Euh, je pense que les anecdotes sur les choses relationnelles, tu vois, amoureuses, ça va être les plus sympas. Un jour, mon ex était venu passer du temps avec moi à la maison. Il était un peu froid, mais rien d'inquiétant. En partant, je lui ai lancé un je t'aime, auquel il a répondu que lui aussi. Pour me plaquer par SMS 30 minutes après, en me disant qu'il était asexuel. Force à toi. J'espère que depuis, tu es passé à autre chose, mais je suppose que oui. C'est quand même chaud qu'il t’ait répondu je t'aime alors qu'il te larguait 30 minutes après, quoi. Alors, j'avais 10 ans, j'étais invitée à l'anniversaire d'une amie et il y avait plein de camarades de classe. J'avais très dans l'histoire pipi, mais je n'osais pas demander où étaient les toilettes. Oh, ça sent l'histoire pipi ou cacasse, hein Quand j'ai enfin compris qu'ils étaient à l'étage, je me suis précipitée sur le trône, j'ai fait mon affaire et là, je sens quelque chose de chaud sur mes jambes et je réalise que j'ai oublié de lever le couvercle des toilettes et que j'ai inondé le carrelage. <rire> je précise que j'ai pas eu le courage de le dire aux parents et donc j'ai tout nettoyé avec mes chaussettes. Bah ben ça va, t'avais 10 ans, mais c'est quand même... Ah, et 10 ans, c'est 10 ans quand même. <rire> ah oui, j'aime bien les histoires de pipi, caca, ça me fait rire. Je suis une enfant, que voulez-vous Sortie avec une copine en boîte, une copine qui a 17 ans, la pote qui passe le vigile, donc la copine de 17 ans. Et là, moi, je me fais arrêter, demande de carte d'identité, j'ai pas ma carte d'identité, je me fais refouler alors que j'ai 23 ans. Là, tu dis, c'est pas facile quand t'as 23 ans, tu fais 1m53. Donc je fais 1m65, j'ai 22 ans. Il y a encore un mois, on m'a demandé ma carte d'identité pour acheter de l'alcool. Du coup j'ai demandé à la dame, j'ai dit mais je fais quel âge Elle m'a dit je sais pas, je dirais 16-17 ans. On me le demande tout le temps, on me demande tout le temps ma carte d'identité. Je sais pas, je dois avoir une tête de bébé. Quoi Qu'est-ce que ça dit Bus, toilette, gros caca, chasse d'eau HS, panique, sac plastique qui traînait dans les WC. Bref, j'ai ramassé mon caca et je l'ai caché quelque part dans le bus pour le jeter à une aire d'autoroute une centaine de kilomètres plus loin. Une centaine de kilomètres avec une merde dans un sac de plastique dans un bus. En fait vous me rassurez vachement sur ma vie actuellement. J'adore rire de vos malheurs. <rire> Waouh... Je suis désolée, je peux pas te rassurer, j'ai rien eu de similaire. Alors, personne ne me croit quand je raconte à part ma mère et mon frère qui étaient là ce jour-là. Ah, attention. Une fois, j'attendais mon train à Paris-Gare de Lyon, je me suis faite bousculer par Geneviève de Fontenay et ses gardes du corps. Waouh. Pour pas tomber par terre, j'ai reculé ma jambe pile au moment où un pigeon décidait de se débarrasser d'un poids. Donc à cause de Geneviève de Fontenay, un pigeon m'a fait caca sur la jambe. Et ça c'est une anecdote à raconter, tu vois, à des gens que tu connais pas, tu dis "Moi, grâce à Geneviève de Fontenay", enfin pas grâce à, hein, plutôt à cause pour le coup. Putain Je te crois moi, t'inquiète. Je suis vraiment posée, j'ai l'impression de parler avec des potes, j'adore. Je faisais du shopping et j'étais dans la cabine pour essayer une robe, un petit garçon criait parce qu'il cherchait sa maman et il a ouvert le rideau de ma cabine en grand. Je me suis retrouvée en sous-vêtement devant lui et tous ceux qui attendaient. C'était un grand moment de solitude, mais aujourd'hui j'en rigole. T'as raison, il faut en rigoler de ces choses-là. <rire> Alors moi, mon anecdote gênante, c'était lors d'un repas où il y avait mon père et ses amis et un mec canon de mon âge. Donc j'essaie de rester cool pour qu'on se drague, etc. Tout se passe bien jusqu'à ce que mon père dise mon surnom de la honte de mon enfance, la mouette péteuse. Je suis devenue toute rouge et très gênée. Mais bon point positif, le mec canon a trouvé ça drôle et on est sortis ensemble. Pourquoi je me casse le cul à chercher des techniques de drague Alors moi, ce qui m'intrigue le plus là-dedans, et je veux vraiment que tu me répondes en commentaire, pourquoi ton surnom, c'était la mouette péteuse. C'est improbable, quand même, comme surnom. Moi, mon père m'appelait ma pupus. Une fois, je suis rentrée chez le coiffeur avec 30 cm de cheveux en moins, une frange, les cheveux rouges framboises. Putain, ça devait être canon. Alors que je suis brune de base, et mon père m'a félicité sur mon changement de lunettes. Parce que je lui ai demandé s'il n'avait pas remarqué le changement. J'ai une vraie question, s'il y a des papas qui passent par là, est-ce que vous en faites exprès de ne pas remarquer quand on se coupe les cheveux Non, parce que le mien, il la seule fois... De sa vie, où il a remarqué c'est parce que j'avais les cheveux rouges pétards. Mais c'était la seule fois, alors le tien il a fait très fort là. <rire> les papas, c'est pas possible, non, mais faites un effort quoi. Quand j'étais petite, 7-8 ans, j'ai fait mon baptême, et genre je devais dire un discours devant toute l'église, mais ma prof de cathé me l'avait pas appris. Du coup elle était assise au premier rang et elle me soufflait. C'est très bizarre cette phrase, hein. Je suis la seule avec les idées mal passées ou quoi, bref. Du coup à un moment, elle a dit, je rejette Satan, mais moi j'ai dit, je regrette Satan. <rire> Je te laisse imaginer la gênance dans l'église, même le prêtre Harry. J'adore les enfants. Encore une fois, une phrase très bizarre. Mais les enfants sont si naïfs. Premier date avec un gars, ma meilleure amie et son petit ami étaient là aussi. J'avais pris une bouteille d'eau de 2 litres que j'ai descendue en une heure. Tu sens la merde arriver Alors pas la merde pour le coup du coup, mais je sens le truc venir, oui. J'avais donc extrêmement besoin de faire pipi. Au moment de se dire au revoir, mon corps me lâche. Le mec me regarde choqué. Je pars me cacher derrière un pot de fleurs géant. Bah peut-être que ça a bien marché, il y en a qui disent mouettes péteuses et ça marche, hein non. Je suis caissière dans un supermarché et un jour j'entends ma collègue dire à une cliente, vous allez me ramasser ça tout de suite. Je me retourne, je vois que cette cliente qui vient vers ma caisse a fait caca devant ma caisse. Mais les gens Mais que je suis sûre en tant que... que caissière ou même en fait tous les boulots où tu tra... où es au contact des gens mais vous devez en entendre des vertes et des pas mûres. Hein. Comment on peut chier dans un lieu public. Ma tante de 72 ans a son ordinateur portable qui a eu un virus et qui a planté l'ordinateur. Elle m'a demandé de voir si le virus venait d'un site pour adultes. <rire> Elle a d'abord nié puis ensuite avoué. <rire> mais oui Mais je suis sûre que vos grands-mères et vos grands-pères, ils... Non vous voulez pas cette image là Non moi non plus j'ai pas envie de savoir J'étais en couple pendant 3 ans avec mon ex Et il m'a trompé avec une certaine nana que je connaissais Bah on pourrait déjà s'arrêter là hein, mais c'est pas fini c est, c est, Ce serait trop simple <rire> Plusieurs mois plus tard je rencontre mon chéri actuel Qui est en études supérieures de commerce Un soir alors qu'il regardait ses stories Il me dit tiens regarde c'est LX ma pote de ma classe Et figure toi que cette super pote Est la fameuse meuf qui a couché avec mon ex Voilà on appelle ça une VDM Ah oui. Ah oui là pour le coup euh, tu n'as pas de chance <rire> Je sais même pas comment je réagirais que je serais juste déplitée. Celle-là, les gars. J'ai eu 12 séances de kiné parce que j'ai eu un torticolis en me regardant les fesses dans un miroir. Ça devait être très gênant de dire au kiné pourquoi tu étais là. C'est improbable. Oh, je vous adore. J'étais dans des toilettes publiques sans vérifier avant s'il y avait encore du papier. Bah, bon, ben, Je vois la couille arriver. Hein. Bien évidemment, il n'y en avait plus. Et aucun mouchoir dans mon sac. La seule solution que j'ai trouvée, un ticket de caisse dans le fond de mon portefeuille. Waouh! Alors, si ça peut te rassurer, un jour j'avais plus de mouchoir, je me suis mouchée dans une serviette hygiénique. Propre. Bah écoutez, ça aspire très bien à la morve aussi. Hein. <rire> je sors en boîte pour mes 20 ans avec ma meilleure amie, bien sûr, j'ai mes règles. Après 2-3 verres, je danse, un mec un peu relou danse avec moi. Par malheur, il m'attrape par les fesses, grave gênant, et il a bien senti ma serviette hygiénique. Alors, pour le coup, je trouve que c'est vraiment mérité pour le gars, tu vois. <rire> il a pas à mettre la main au cul comme ça, ça lui apprendra. <rire> Quand le mec est tellement excité par le fait de toucher que tu as le temps de rien lui faire avant l'éjaculation. Simple. C'est si efficace et vrai et simple. et bichette, je pense que ça arrivait à beaucoup de gens ça. <rire> J'étais chez mes parents, je faisais l'amour avec mon copain. Non mais euh, vous voulez parler que de sexe aujourd'hui Ça me plaît. Je faisais l'amour avec mon copain le plus silencieusement possible. Puis on a entendu en même temps mon frère et sa copine faire l'amour. Autant te dire que ça nous a tout coupé. Bah tu m'étonnes, <rire> t'as plus du tout envie après ça. Waouh, vos vies sont folles. Je vais pour m'installer plutôt tôt que prévu dans ma nouvelle chambre, dans une maison que l'on partage à 6 étudiants. Le zbull, Non, 6 étudiants c'est énorme. Le zbul que ça devait être, bref. Le propriétaire me dit, la porte de droite au premier est ouverte, installe-toi là le temps que ta chambre à toi soit libre. Problème avec le stress, bizarrement, mon cerveau a supprimé l'information gauche-droite. Évidemment, je rentre dans la mauvaise chambre, sinon pas drôle. Et sur quoi je tombe Mon futur coloc se faisant plaisir devant son ordinateur, casque sur les oreilles. On aurait pu s'arrêter là, mais toujours l'aubergine à l'air libre, il enlève son casque, me regarde, sourit, me dit, coucou, tu dois être la nouvelle. C'est original comme début d'amitié, hein. Hum Ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. <rire> Il y avait une araignée. Le jour de la rentrée à la fac, il faisait beau. On mange sur l'herbe le midi. J'étais en pantalon blanc. Je me suis assise sur une crotte de mouton. Hein Une crotte de mouton À la fac Vous avez des moutons à côté de votre fac Mais c'est génial. En voyage en Inde, on prend une pause avec mes potes sous un grand arbre. Dans cet arbre, il y a beaucoup de singes. Je discute avec mes potes et tout à coup, un énorme truc me tombe sur la tête. Encore une histoire de caca Je tombe alors dans les pommes Oui, oui, un singe a bien laissé tomber une mangue sur ma tête je ne suis pas plus fière de dire que j'ai été assommée par un singe. Mais c'est incroyable de... comme anecdote. J'aurais jamais un truc aussi ouf à raconter, moi. Une mangue, waouh, tombée dans les pommes, putain. J'espère que t'as pas fait un trauma cradien. Quand tu te fais larguer, que tu rencontres de nouveau quelqu'un, que tu commences à avoir des sentiments pour cette personne, j'ai peur. Mais que lui a juste décidé de jouer avec toi et de te laisser espérer comme une conne, une relation qui n'arrivera jamais. Meuf, ça me fait de la peine. Force, courage à toi, un jour tu tomberas sur quelqu'un de bien. Oh les gens, je te jure. Oh. Bon bah voilà tout le monde, je pense qu'on va arrêter là, j'en ai déjà lu beaucoup, je sais pas ce que je vais garder au montage ou quoi, je suis désolée pour ceux à qui j'ai ouvert les messages et que j'ai pas lu dans la vidéo mais il y en avait vraiment beaucoup beaucoup finalement et voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo, c'était vraiment cool de pouvoir pour une fois lire des anecdotes sur vous et vous avez des vies. Euh, en fait ça tourne beaucoup autour du caca, pipi, euh, sexe <rire> N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse un jour ce genre de vidéo, puis à me suivre du coup sur Instagram au cas où j'en refais une pour me raconter vos petites anecdotes par message privé, voilà Bref, en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous Ciao